Oh, oh oui. Oh oui yeah Let's go Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je suis très très content parce que ça repart enfin en trip Et on part en tour de France. J'irai tracer chez vous, on y a pensé, on vous a proposé l'idée, vous, avez... vous êtes trop trop chaud. Du coup ça part maintenant, on part à votre rencontre. Let's go après 18 ans de vie à Rennes, je quitte enfin Rennes. <rire> ça va? Let's go. Ça va je vous cueille en voyage. Je vous cueille en voyage. C'est fou! <rire> Allez, ça part! Ah, let's go! Eh ah. hey, Rennes, vous ne manquerez jamais de votre vie. Hein. Moi, je pars. Là, là, je pars! Je pars! Après 18 ans de vie! Wouh! <rire> hey eh! Let's, let's, let's go! Enfin, putain! Enfin, mec! c'est exactement comme ouais. toi. Hein. Ah oui? <rire> What's up C'est quoi ces lunettes là Comment Oh la vie d'artiste Mais Max c'est quand même... Oh c'est incroyable Je suis coincé Eh Eh Scoot d'oeuvre Non non, abuse, abuse, abuse, abuse, abuse, abuse, abuse, abuse, abuse, abuse Oh. Hey, on s'attend à tout avec lui. Il y les chasseurs qui tirent des balles, il y a les cloches qui sonnent. C'est quoi ce réveil ça sonne trois fois de suite, tu te dis ok c'est bon, c'est fini, tu te rendors, BAM, ça ressonne. Terrible ça sonne cool. euh, Du coup là on arrive à Bordeaux, après pas mal d'heures de route, on va rejoindre la jam. Et cette nuit on a dormi en camping sauvage, du coup c'était un peu compliqué. Mais euh, ce soir on est hébergé, du coup euh, ça c'est trop cool. C'était l'objectif euh, du Tour de France, c'était de rencontrer un maximum de personnes. Et là, c'est que le début, c'est la deuxième date, du coup, on est euh, au spot de Meriadec et on va se régaler. Yo! Salut! Bon, là, on a fait connaissance avec euh, tous les abonnés qu'il y a sur le spot. Yo! <rire> on a Meriadec aujourd'hui avec la team. Voilà! Ça <rire> va? Hello, hello! Ça va pas en Vas-y! Yes. Voilà, c'est challenge plio pour euh, Léo. Oh, sauter où dans la vie yeah Oh, C'est quoi cool, cette fin J'adore <rire> oui Ah le génie, c'est un génie mmh. Yes Allez, allez, allez, allez Yes Let's go à Meriadec et on a trouvé un sacré gap on est en train de regarder ça avec Shukai. l'idée c'est de venir ici et d'atterrir là bon, en vrai ça se fait hein. on que c'est un peu trop haut pour le front t'es combien de pas oh oh oh je viens de penser à un truc là oh, la dinguerie on pourrait sauter oui. sur un sur un bus du pont là bas bien on va regarder si c'est possible attends, attends. Attends, attends. Mec c'est trop faisable C'est juste qu'il faut que quelqu'un traverse en même temps en fait. Je suis grave chaud de le faire moi. Je suis grave de faire. Oh ça ça peut être vraiment stylé. le sprint En fait l'idée là c'est que le bus il passe juste en dessous le pont. Et dans l'idée il faudrait que genre quelqu'un traverse ici là. Genre on fait tous nos lacets au milieu comme ça ça le retarde encore. Ils veulent sauter sur un bus, il faut qu'il. Sauf qu'il n'y a pas d'arrêt de bus donc il faut qu'il y ait un gars qui l'arrête. Ouais ils sont fous ouais. C'est complètement Cage. Attends, est quoi il est complètement de mon malade. Attends, en cage. Attends, il veut faire cager. Il quoi de bus. y a, il y a Shukai. <rire> qui... C'est quoi cager C'est Kongguener. Ouais. C'est un malade, <rire> j'adore ah, Je suis complètement fan Bon il y a plusieurs incertitudes, il faut qu'on voit euh, s'il n'y a pas des des, genres des fenêtres euh, en mode plexiglas ou des trucs comme ça sur le toit du bus parce que ça, ça peut se transpercer, il faut que ce soit vraiment du toit solide Donc là on attend le prochain bus et on va voir, euh, on va pouvoir repérer un petit peu Oh c'est ah, super bas. Bah j'en dis que ça va être une, une belle dinguerie encore une fois euh, Ça n'a aucun sens en fait Déjà dans un premier temps Faire un congainer en arrivant sur un bus Genre je sais pas qui a pensé à ça déjà dans sa vie 12 minutes Prochain bus dans 12 minutes mmh. C'est quoi Une spécialité de Bordeaux Les cannelés. Merci Ophélie qui nous bien ce soir et nous offre même des Non. Ophélie oh, truc... Meilleure route Le truc qui est fou c'est que je viens juste de me rendre compte qu'il y a des barrières ici là. En soi on va le retarder de 30 secondes. C'est juste histoire qu'il fasse son truc. Et après au pire on expliquera au chauffeur que voilà c'était juste du parcours et tout. Du coup là on a 9 minutes pour faire des prep cagées, remonter sur le pont pour le prochain bus et faire bas cagés sur le bus. Et on a 9 minutes pour ça Let's go Allez, bon. okay. Oh là là On va voir On y va ouais. Bon là. Là c'est pas rien ce qui va se passer parce que Kong sur un bus, là il y a de l'enjeu, il faut qu'on l'arrête au bon moment, il faut que Shukai il se sente parfaitement bien pour l'envoyer, on va prendre le temps de faire ça bien, on vous encourage pas à faire ça évidemment, Shukai il est hyper entraîné pour euh, ce genre de moment, et du coup euh, c'est pour ça qu'il se permet de se lancer dans ce genre de défi. Tu tournes Shukai Il y a les gars qui sont en bas, ils sont avec leur barrières, tout le monde est prêt On attend juste, on attend juste le prochain bus J'ai l'impression, vous imaginez même pas, ça fait au moins 40 minutes qu'on attend le bus Et là c'est bon je pense hein. je pense que ça part maintenant Eh les gars on vous fait confiance hein. vous le bloquez quoi qu'il arrive hein. Parce que... Il y a le bus, il y a le bus Ok il y a le bus là les gars Attendez, les, les gars, arrêtez arrêtez-le, arrêtez, -le. arrêtez -le. Oh, oui. encore encore encore encore encore encore Vas-y ça part, part. Vas-y Choukaye Bouge il bouge, ou pas, il bouge ou pas Non non non il bouge pas il bouge pas il bouge pas il est arrêté il est arrêté Promis Allez Chouf Oui Oui Et <rire> oh, t'es une légende! Mais tu n'as quitté un bus! Il tout seul là, pour la barre! Je t'ai pas fait mal! Non, c'est moi bon. Putain, vous êtes les boss, boss. Ouais, bravo les gars! On pleure. ça pleut, carrément! genre, quand on pouvait caler un tricks, on Oh la de la! Oh là la! Ça de glissait deux fois Le seul il glissait deux fois Ce que t'es génial, c'est que les gars, ils faisaient des tricks devant le bus! Pour lui montrer, ouais, on fait un spectacle. Et là il y a un mec qui pop sur le toit, genre ça n'a aucun ah ouais. sens. Est-ce que vous avez vu la personne qui a sauté sur un bus tout à l'heure Non. C'est dans le sport habituel. Là là. <rire> oui. Je Hop. Vois ah vous voyez rien. Je comprends. J'ai un problème aux yeux. Ah vous avez un problème aux yeux. En ah, oui. bon, plus ah, le soleil là, ça éclaire beaucoup. Ça s'appelle DMLA. DMLA ah, Ok, bah je bon. vous décris la scène. Il y a, oui, il y a il il eu un vrai. bus et il a sauté dessus quoi. Ah oui Ouais. Ah bah c'est extraordinaire Bah ouais c'est extraordinaire C'est quoi votre prénom Claudine Claudine, bah c'était un plaisir Claudine Au revoir Claudine On vous embrasse Bon, je suis tellement heureux d'avoir fait ce compte gainer Franchement c'est ouf Genre avec Mathieu, ça partait d'un saut Et je me dis, pourquoi pas en cacher en vrai C'est un an de dinguerie autour de France Je vous promets des grandes choses les gars Je compte vraiment éclater les spots Ça, je vous le dis Bon là, la jam est terminée, ça faisait vraiment trop plaisir d'avoir fait participer tout le monde là pour arrêter le bus. Ça c'est des moments qu'on kiffe de ouf d'échanger de, bah voilà, avec les gens et d'avoir de, des moments vachement spontanés comme ça. Et là on va aller à un petit spot de baignade qui est pas loin de Bordeaux. J'ai pris une petite pastèque, qu'on va manger et on va se baigner. On est sur la route d'un lieu qui est très très stylé. Où on est déjà allé dans une autre vidéo. Je dis pas laquelle, ceux qui connaissent bien ils la reconnaîtront. Et voilà, on continue le Tour de France, donc là, c'était Bordeaux et on va passer par plein d'autres villes. Et toutes les infos du Tour de France sont à retrouver sur le site qui s'affiche juste ici-là. Donc si jamais, je leur dis dans cette vidéo parce que c'est parce que vraiment génial, si jamais vous souhaitez voilà, nous héberger ou nous filer des spots, vous pouvez nous envoyer des petits, des petits messages sur Insta. Genre des, des DM avec des photos, machin. Et puis, euh, et puis voilà, euh, normalement vous avez toutes les dates, vous pouvez vous organiser. Mais voilà, on compte sur vous pour euh, nous proposer plein de, plein de lieux, plein de spots. Ça peut être des spots euh, ouais, de camping sauvage, des spots de cliff de parcours, des trucs insolites, des trucs où, je sais pas, où vous, vous dites « Oh, il y, y a un bon shooting photo » ou n'importe quoi. Nous, on est preneurs de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur euh, notre Insta qui s'affiche euh, juste ici. C'est stylé ou quoi C'est trop stylé ce il était Oh oui! Oh. C'est de blague ou quoi? Hop là! C'est lui qui va de blague! Vas-y, ça part! Ah oui! Tu m'aimes monte assez moi. fort! 2-1! Ce lieu, il est vraiment génial! C'est incroyable! À chaque fois je y reviens, je me dis que c'est fou quoi! Ça y est on a terminé la petite session de cliff et là on va aller dormir chez Ophélie qui nous éperche ce soir donc ça va être stylé En vrai le tour de France il commence super bien hein. Ouais Une bonne journée qui est partie là C'est vrai Et là maintenant on, on va dormir chez Ophélie Ça part 114 mètres carrés de maison Juste pour nous en... Fait plaisir On fait des restars là non, les... Et là on fait les restars là Les restars on... C'est du verlan avec aussi la suite du mot des restars Bienvenue <rire> à tous Bonjour, je suis le colocataire. Vous n'avez pas intérêt à ouais, faire de bruit. Bon. Allez-y. Bon. Ouais. Mmh. Oh, oui. ah, incroyable. Elles sont bonnes. Ah c'est bon j'ai réussi ma mission